Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Monster Report. Comme tous les mois, on va regarder en détail les avancées de Star Citizen et commençons tout de suite avec la e content Grâce à leurs avancées sur le comportement d'ingénieurs, ils ont identifié de nouvelles avancées à faire qui pourront être étendues à d'autres systèmes pour les rendre plus complexes, comme le bartender en son temps. À côté de cela, ils ont commencé à définir les besoins en utilisables pour les ingénieurs, l'hygiène et les ajouts aux vendeurs. La première version du comportement des colporteurs, des touristes et des guides touristiques a été terminée. Afin d'améliorer le système de communication, ils ont créé une sélection de variations possibles permettant de savoir quel type d'animation est attribué au mannequin. Cela leur permet de générer de la randomisation en évitant au maximum les répétitions. En plus de cela, ils ont amélioré du code de patrouille pour qu'ils puissent supporter la customisation des paramètres d'entrée au sein de la logique subsumption pour chaque point de patrouille. Grâce aux changements dans le code, ils peuvent automatiquement appeler la bonne fonction, même si des variables sont modifiées au sein de l'IA. Concernant les utilisables, un dictionnaire a été créé pour mieux comprendre quel type d'objet un utilisable peut produire, permettant de gérer différents tags. La vérification de routage au sein du système a été étendue pour qu'un utilisable, générateur d'objets, puisse être retrouvé lorsqu'il est stocké dans un autre utilisable. Une nouvelle logique pour les tests de Sumsumption a été créée permettant d'afficher uniquement les fonctions disponibles plutôt que de devoir taper le nom complet de la fonction à la main pour la retrouver. Concernant le combat, le calcul de la compétence de cadence de tir a été peaufiné. A l'origine, ce système passait par un modificateur global, mais il est désormais basé sur un calcul de compétence pour s'assurer que les capacités des PNJ influencent directement la façon d'utiliser une arme spécifique. Concernant les pilotes, les équipes progressent sur le ciblage de sous-composants en améliorant l'ensemble du système de ciblage afin de mieux filtrer les sous-composants. Le même système sera utilisé pour les PNJ à pied qui seront alors capables de viser un moteur grâce à un lance-roquette, de la même manière qu'un vaisseau utiliserait des missiles. Comme vous pouvez le voir lors de ce test, dès que l'un des réacteurs est détruit, le PNJ cible immédiatement le suivant. Enfin, dans ce dernier test, la capacité d'un PNJ à aller recharger son arme grâce à une caisse est évaluée afin de s'assurer qu'il puisse correctement identifier la caisse contenant les munitions appropriées pour son arme. Le mois dernier, les équipes ont avancé sur les mouvements extravéhiculaires. L'idée de réutiliser le système de Pathfinding 3D utilisé par les vaisseaux et de l'adapter aux personnages en 0G. Dès l'origine, ce système avait été pensé pour cette utilisation future, donc le travail actuel consiste essentiellement en de l'amélioration. A terme, il est prévu de supporter les entrées et sorties des vaisseaux grâce au système d'utilisables. Pour l'instant, l'accent est mis sur la recréation du chemin en temps réel qui est basé sur la physique ce qui est difficile à intégrer au système, car il doit pouvoir identifier ce qui cause une recréation du chemin et à quel moment laisser une tolérance. Par exemple, le nouveau système permet de mieux prendre en compte l'état d'un vaisseau. Lorsqu'un vaisseau est actif, physiquement parlant, à moins d'un mouvement majeur, les changements peuvent être mis de côté permettant de faire une demande de recréation de chemin uniquement lorsque l'accumulation de ces modifications excède un certain seuil. Le mois dernier, l'équipe a tourné de la mocha pour de nombreux utilisables, incluant les distributeurs automatiques et les touristes. Ils ont également continué leurs avancées sur les animations faciales de nombreux donneurs de missions, et ont étudié leurs besoins pour le lancement de développement des créatures. Concernant Squadron 42, les avancées sur l'ensemble des cinématiques et des scènes de gameplay continuent. Cela implique du travail sur la vie au sein de la cantine, le combat vendoule, le mouvement 0G, la rampe pour les officiers, les animations de maintenance et de reddition, la mocap et l'ébauche de la douleur et du trébuchement, ainsi que le chancellement. Ils ont de plus commencé les ébauches pour les lits médicaux, les mets l'utilisation des sorties de secours par les PNJ et une animation de oisiveté durant une idle. Enfin, les motion capture pour les dernières animations qui étaient encore à l'état d'ébauche ont été tournées et des prises ont été faites pour le tabagisme et certaines morts conditionnelles comme la congélation, l'acide, etc ainsi que toutes les animations faciales requises pour les performances interactives. Les équipes ont profité du mois de février pour terminer les nouveaux assets des raffineries deck actuellement en phase de test, et en ont profité pour terminer les objets subscriber d'avril et juin. Les assets de la 3.14 ont été ajoutés au sein du pipeline, ce qui inclut une nouvelle armure et des vêtements pour les hôpitaux, et sont actuellement en cours de modélisation. La modélisation des assets d'Horizon sont quant à eux quasiment terminées. Enfin, les concepts de deux armures prévues pour fin d'année ont été terminés, ainsi que de nombreux sacs à dos pour la 3.14. L'équipe Squadron a fait des progrès significatifs sur Trero, dont la tête a été améliorée et passée en tech animation. Le concept pour son armure advocacy est quasiment terminé, tandis que sa combinaison de vol est passée en revue. L'équipe a également créé nos assets permettant de tester la simulation de vêtements par vertex, ou V-Close, ce qui devrait permettre de grandes améliorations sur les vêtements et les cheveux. Et pour finir, les développeurs devraient bientôt débuter la conceptualisation de la faction des Screaming Galson et des personnages requis pour le chapitre 4. Le mois de février a été très chargé pour cette équipe. La partie modulaire a terminé la section artistique des bras de docking et d'énormes progrès ont été faits sur les avant-postes coloniaux, les faisant passer de White Box à gray Box. Concernant l'habillage spatial, les équipes ont habillé les nuages de gaz avec le nouveau type d'astéroïde fourni par l'équipe organique. La Skybox et le champ d'étoiles pour le système Pyro, quant à eux, continuent d'être développés. L'équipe Landing Zone a partagé son temps entre la finalisation de Hall, pour un futur événement, et la complétion des tâches pour Horizon. Enfin, ils ont apporté un peu de support au prototype de gameplay de hacking. Malgré les intempérés au Texas, de grands progrès ont été faits sur le Nova Tank, le préparant pour la revue de Sagrébox. Lors de celle-ci, le vaisseau sera présenté à des membres en dehors de l'équipe. Un autre véhicule arrivant prochainement est passé par la même étape. Le Constellation Taurus est arrivé en phase Final Art avec un objectif de sortie au deuxième trimestre et les dernières touches ont été appliquées à la nouvelle teinte prévue pour la FAT 3.13. Du support a également été fourni pour le docking, les dégradations de coque, la mise à jour des dommages, les boucliers de SDF, les numéros de série et les noms pour les vaisseaux. Les progrès des variantes du Hercule continuent également avec la finalisation des sièges de saut, des sièges de remote tourelles, de l'armerie et le mécanisme de largage des Moab. Les greybox de la rampe arrière et du cockpit du Redeemer sont terminés, tandis que l'extérieur, le train d'atterrissage et les tourelles sont quasiment au même stade. La mise à jour du Gladius est quasiment terminée, ne restant plus que les différents niveaux de détails. Enfin, le javelin a reçu des retouches lumière de manière générale, mais aussi sur ses anneaux de docking et sa zone d'entrée. De nombreuses tâches ont été conclues le mois dernier, comprenant le final art de la première version des armes sur support, ainsi que la bombe Moab, une première version du Volt Parallax, ainsi que le passage en final art de l'outil de découpe Greycat. Les équipes ont également débuté la création de la Gatling Bearing de taille 7 et exploré la création d'un appareil de chargement, déchargement de munitions. Quelques investigations sur des améliorations potentielles du pipeline de skin d'armes ont également été effectuées. L'équipe physique s'est avancée sur l'instanciation de géométrie. De nouvelles optimisations ont été faites sur le recalcul de distribution de masse des solides ainsi que sur la fragmentation mémoire des containers de géométrie. Les ingénieurs ont collaboré avec l'acteur feature pour continuer le développement du nouveau mode de ragdoll passif qui concerne principalement les traversées en 0G. Des problèmes de communication entre les différents systèmes du jeu ont été trouvés et corrigés. Concernant le déplacement coopératif, un problème d'inconstance de l'amortissement des objets en déplacement a été corrigé et du support a été fourni à l'équipe Planet Tech concernant la déformation végétale. Du temps a été passé à l'amélioration de la physique des véhicules à roue, l'équipe se concentrant sur l'intégration des équations PASAICA permettant de gérer le fonctionnement d'une roue grâce à une formule. En attendant sa pleine intégration, quelques pansements ont été mis sur l'ancien modèle. Le code du moteur et de la boîte de vitesse ainsi que la gestion des réservoirs ont été améliorés. Le prototypage du découpage de polygones qui est utilisé sur les mèches de proxy physique a débuté et un correctif potentiel pour les vaisseaux qui devenaient inertes lorsqu'un joueur quittait le cockpit a été proposé. Concernant la transition vers Gen 12, du support a été fourni pour le flux secondaire de Vertex, comme la vélocité ou les attributs d'habillage et un flux secondaire du V a été ajouté. De plus, la profondeur de champ adaptative a été optimisée. La formation des nuages volumétriques a été terminée et actuellement entre les mains des artistes afin d'en tirer un prototype. Dans le même temps, des améliorations de rendu des nuages et de leurs ombres ont été intégrées. Une répartition réaliste des nuages a aussi été ajoutée. La coloration des nuages inclut désormais une lumière ambiante basée sur l'atmosphère. La teinte due aux réflexions du sol sera ajoutée plus tard, tandis que la coloration des nuages a été réduite sur les bords pour mieux retranscrire les formes et la diffusion de la lumière à travers les nuages. Pour éviter au maximum de l'alniasing, les bons niveaux de détail de texture sont désormais calculés à chaque étape du ray-marching, tandis que les ombres projetées sont balayées pour réduire l'aliasing durant un mouvement. Pour la suite, des recherches sur une continuité entre les nuages ont débuté. L'équipe en charge du moteur continue de s'occuper du profiler, ajoutant toujours plus de compatibilité. Le tracking des données mémoire peut désormais être filtré pour que les problèmes puissent plus facilement être associés à leur propriétaire. Les améliorations sur le programmateur d'entité continuent et des investigations sur des erreurs éparses durant le processus de patch ont été menées. Les Vise ARIA ont reçu des mises à jour sur leur code et du support pour les portails animés a été implémenté. Enfin, du travail a été fourni sur le back-end de Vulkan. L'une des occupations majeures du mois de février a été les armes sur support, ce qui implique la prise de contrôle par un joueur d'une arme de gros calibre sur un pied pré-placé pouvant pivoter à 360 degrés. Cela offre une alternative aux lance roquettes ou aux railguns lors de combats anti-véhicules, avec une forte puissance de feu contre de l'infanterie. Très tôt dans le développement, il a été décidé d'opter pour un contrôle similaire aux armes, permettant d'avoir un rendu plus naturel lors de l'utilisation avec comme seule contrainte la vitesse de rotation de l'arme. Cela permet au joueur d'entrer en mode précision pour un meilleur ciblage. Concernant le personnage, de nombreuses poses de mocap et d'assets mobiles ont été mélangées afin que le tireur se positionne en fonction de la position de l'arme. Pour s'assurer que les mains du personnage soient correctement positionnées et pressent sur la gâchette au moment du tir, la même solution d'accroche que pour la consommation de nourriture, implémentée l'année dernière, a été utilisée. Sur un plan plus technique, les équipes travaillent sur l'évitement de personnages en s'appuyant sur des cas rencontrés sur le PU afin d'ajouter des possibilités. Le cas principal qui est étudié est l'évitement entre PNJ, par exemple lors de situations où trois PNJ ou plus peuvent se rencontrer ou encore un PNJ évitant un obstacle pendant un virage. Le système d'évitement est basé sur un algorithme que l'on appelle ORCA, pour Optimal Reciprocal Collision Avoidance. Étant donné que des modifications doivent être faites à ce système, du temps a été passé à réétudier les publications de l'algorithme. De plus, une revisite des animations a été effectuée pour s'assurer qu'elles se jouent et se déforment correctement en temps voulu. Il en résulte une meilleure logique d'évitement, à la fois pour les anciens et les nouveaux cas, et un meilleur rendu visuel. Malgré tout, il a été décidé de tourner de nouvelles animations pour plus de variations lors des évitements. L'équipe US a développé plus avant les applications Mobiglass mentionnées le mois dernier. Les ingénieurs ont continué l'implémentation de l'application de réputation et les designers ont ajouté des visuels d'interface dans la structure building block. Des modifications de design ont été faites sur le manager d'assets qui est prévu pour la 3.13. Ils ont également débuté la planification de la refonte du cargo avec comme objectif la physicalisation des objets à l'intérieur d'une grille cargo. Cela demande aux équipes de réévaluer comment sont gérés les cargos volatiles, le minage, le raffinage et encore bien d'autres systèmes. Cette refonte verra également les consoles de marchandises être converties vers le building block et être liées avec le manager d'assets. Les équipes européennes se sont concentrées sur l'amélioration du gameplay de raffinage, corrigeant quelques accros et exploits. Ils sont également en train d'ajouter les composants de minage allant sur les têtes laser et des ajouts de fonctionnalités sur l'interface qui n'avaient pas pu être ajoutés plus tôt comme un indicateur de portée ou des animations sur les informations de scan. Les équipes Squadron ont ajouté de nouvelles conditions d'échec de mission. Désormais, les designers peuvent mettre en place des déclenchements par défaut, comme par exemple un tir à continu durant un laps de temps. Cela permet de déclencher un événement expliquant aux joueurs les raisons de l'échec de mission. De plus, cela permet aux designers de créer des échecs sur mesure, et ils peuvent définir ce qui arrive aux joueurs en cas d'échec par d'autres moyens. Les designers ont également reçu la possibilité de détecter ce que le joueur contrôle à l'intérieur d'un vaisseau, ce qui sera utile lors du tutoriel. Suite à des retours, le système de balises de détresse a été revu pour que le joueur puisse désormais utiliser les scanners pour détecter de très faibles signaux de détresse. L'équipe Live a terminé de nombreuses tâches incluant le peaufinage de nouvelles missions, le prototypage des coulisses d'apparition et le développement de récoltables. Le système de chasse à la prime a été développé pour qu'une cible, en dehors d'une zone monitorée, puisse par inadvertance ou volontairement laisser fuiter sa position à travers diverses actions. L'objectif est de fournir aux chasseurs de prime la possibilité de suivre leur cible en dehors des zones surveillées et s'assurer que les poursuites offrent un sentiment de chasse permanente. Un nouveau système a été développé permettant aux devs de prendre le contrôle d'écran dans différentes zones du PU afin de diffuser des flash info ou des messages de sécurité. Un système de sécurité permettant de s'affranchir du crime stat automatique attribué lors d'une intrusion a été développé. Le nouveau système permettra aux joueurs de s'introduire dans une zone et aussi longtemps qu'ils resteront indétectés, ils ne recevront pas de crime stat. A l'avenir, cela permettra à la sécurité d'ordonner aux joueurs de partir et en cas de désobéissance, le joueur pourra être arrêté ou tué et les défenses automatiques pourront engager le joueur sans avoir besoin de crime stat. Durant le mois de février, l'attention a été portée sur le docking, les dernières touches étant apportées aux Constellations et le docking de stations étant proche de l'aboutissement. Les équipes ont aussi ajouté un filtre de docking permettant aux joueurs l'autorisation ou le dockage de certains vaisseaux à des ports spécifiques, ce qui implique la création d'avertissements et de changements sur l'interface. Désormais, le joueur reçoit de nombreuses informations durant le processus d'amarrage, incluant lorsque les verrous se désengagent. Un mode de correspondance de vélocité a aussi été développé pour aider à l'avarrage en mouvement. Il reste encore quelques tâches à accomplir par-ci par-là, comme les communications avec les stations pour les permissions d'avarage, ou le spawn de vaisseaux aux anneaux de docking. Mais quoi qu'il en soit, la fonctionnalité fait de gros progrès. Les modifications du modèle de vol de missiles faisaient également partie des tâches du mois dernier et les effets de poussière dus au moteur sont en cours d'amélioration. Ils seront bientôt générés par chaque réacteur et beaucoup plus dynamiques qu'avant. Par exemple, lorsqu'un propulseur VTOL pivote, la poussière suivra correctement les volumes devant et correspondront à la force physique associée avec la poussée du réacteur. Les écrans multifonctions continuent d'être prototypés et les jump points reçoivent un nouvel intérêt puisque des équipes travaillent à régler des problématiques dues à leur intégration dans le PU aux côtés du serveur machine. Durant le mois dernier, l'équipe a avancé sur 18 scènes et a ajouté des dialogues placeholder. Ces pistes audio seront bientôt remplacées par des enregistrements basiques avant que les enregistrements finaux puissent être effectués. Ils ont également apporté leur soutien au design dans les chapitres 4A et 14, en effectuant des améliorations et en délivrant de nouvelles animations d'abandon. Un élément extrêmement important du mois dernier était le développement des scènes Play Anywhere ou jouables n'importe où, ce qui implique un personnage IA s'approchant du joueur pour initier une conversation. Ces moments requièrent l'intégration de déplacements d'IA pour atteindre un résultat plus naturel. L'équipe Gameplay Stories a de plus été lourdement impliquée dans la Tech Animation, fournissant de la recherche et du support concernant le retrait de casque, la standardisation des sièges et la vitesse de marche des personnages. Pendant le mois de février, les deux tâches principales étaient le test automatique et le moteur de rendu Gen 12. De nombreuses améliorations ont été faites au test automatique pour une meilleure fiabilité, ce qui est important puisque des changements majeurs ont été déployés pour s'assurer que l'équipe graphique ne détruise rien de ce qui a pu être implémenté par d'autres équipes. Cela inclut une refonte de la façon dont les timers sont mis en place dans le render s'assurant qu'ils puissent se mettre en pause et replacer les différents systèmes d'animation utilisés pour les choses telles que les lumières, les shaders, la brume et l'eau. Concernant Gen 12, les avancées continuent quant à l'atteinte d'une parité avec l'ancien code de gestion des ombres afin qu'il puisse être activé par défaut. Des tests sur le back-end Vulcan ont été effectués entre les équipes pour offrir une meilleure visibilité de l'API au sein de l'entreprise. Enfin, pour des raisons de débugage, le système de rendu des polices a été porté sur Gen 12. Les équipes en charge des lumières ont construit des prototypes d'éléments de lumière interactifs dans les habitations des joueurs. L'objectif était de tester différents systèmes d'interaction et de voir comment ils fonctionnent avec le système de lumière actuel. Les résultats sont encourageants et l'équipe espère pouvoir les améliorer pour les implémenter dans le futur. L'équipe lumière a de plus aidé à mettre en place des paramètres globaux pour le système pyro, cela implique la création de valeurs d'intensité pour l'étoile pyro, qui affectent la façon dont les planètes et les zones apparaîtront. Ces paramètres sont ensuite appliqués à tous les niveaux de construction pour les planètes et les lunes, pour que les paramètres atmosphériques puissent être réglés avec la bonne brillance. Les équipes ont également participé à l'avancée d'Horizon, avec comme focus les pièces d'habitation, l'intérieur du spaceport et le Voyager Bar. Un passage sur les lumières a aussi été appliqué aux nouvelles entrées de grottes et aux bras d'amarrage des stations. Le level design travaille main dans la main avec l'artistique sur de nombreux espaces FPS. Ces zones ont reçu beaucoup d'attention pour qu'elles soient pleinement terminées et crédibles. Les efforts pour atteindre le standard gold concernant les comportements des IA pirates continuent, tandis que les IA KIDAM ont été passés à la loupe pour déterminer leurs besoins. Alors que de plus en plus de zones sont développées, les lore makers ont travaillé avec l'environnement pour définir le fonctionnement des signalisations et du storytelling environnemental, pour offrir plus de caractère aux espaces. Ils ont aussi avancé avec les équipes en charge des missions pour développer le contenu futur. Des sessions d'enregistrement ont été organisées pour plusieurs personnages, de nombreuses zones et événements futurs. Une rencontre avec Turbulent a été organisée pour explorer la création de nouvelles pages web afin d'offrir plus d'opportunités de design lors de la création d'articles. L'équipe Narration a débuté des discussions avec les designers et lui concernant les prochaines étapes d'intégration de l'énorme quantité de fiction dans le jeu. Par exemple en fournissant la possibilité aux joueurs de recevoir des nouvelles à propos d'événements au sein du système ou la possibilité d'écouter de courtes histoires durant de longs vols. Les discussions ont conduit à de grandes idées, mais aussi une meilleure compréhension des aspects techniques nécessaires à la concrétisation de cette fonctionnalité dans le jeu. A propos de Squadron 42, ils ont continué de participer aux revues des sessions de jeu, qui sont extrêmement importantes pour s'assurer que le contenu narratif a l'impact voulu et que les options de dialogue correspondent aux variétés d'action et choix du joueur. Ils ont de plus fourni des retours à l'équipe xénolinguistique durant les avancées du développement du langage Vandoul. Enfin, l'équipe a écrit des textes pour les objets interactifs qui seront utilisés pour habiller certains environnements du jeu. Le premier passage sur les objets de Ryzen a été terminé, ce qui inclut quelques fournitures et quelques grands objets très importants. Le développement des objets interactifs pour les habitats planétaires a débuté. Cela concerne des objets tels que les panneaux solaires ou les packs de batteries, tandis que les géométries de base ont été terminées pour des civières et des lits mobiles liés aux hôpitaux. L'avancée sur les développements d'outils permettant le contrôle du flux de gameplay à travers le back-end continue. Cela implique l'intégration d'acquisitions très rapides d'informations de position pour les IA spawn au sein du jeu, permettant de mieux suivre la manière dont le contenu est déployé et utilisé au sein du PTE. Des tâches ont été accomplies qui permettront aux équipes de mieux contrôler, voir et modifier les services critiques, ce qui à terme permettra des interventions directes et prépare le terrain pour l'intégration de Quantum. De nombreux assets ont dû être corrigés durant le mois de février, étant donné qu'un changement au cœur du moteur a invalidé beaucoup d'animations. Le développement des outils d'animation interne continue et est actuellement en phase initiale de test, afin de collecter des données pour la prochaine phase de développement. L'équipe a également travaillé sur des options externes de séparation de l'habillage et on a fait des solutions fonctionnelles. Ce type d'outils constitue les bases des technologies qui seront utilisées pour refondre une partie du pipeline, afin d'accélérer l'ensemble du processus. Enfin, ils ont passé un peu de temps sur la création du corps des Fian et le rigging facial. Les services turbulents se sont joints à de nombreuses équipes, afin d'améliorer les performances de la VoIP et de la FOIP, ce qui implique la création d'un nouveau système de logging, et l'ajout d'un outil de débogage amélioré et un peu de centralisation de code. En coordination avec les équipes travaillant sur le launcher et au sein du moteur, ils ont pu fournir le premier jalon au sein du projet de serveur meshing. Une partie de l'équipe est donc passée sur les tâches du serveur meshing. D'autres devs les rejoindront au fur et à mesure que le projet avancera. Turbulent a également fourni des fonctionnalités USPU supplémentaires pour le système de réputation, permettant aux joueurs de sélectionner des préférences, d'être notifiés lorsque leur réputation change ou encore visualiser leur historique de réputation. L'équipe a fait de nombreuses améliorations sur le système de véhicules terrestres, préparant l'arrivée du Tumbril Nova. Cela inclut l'expansion du ciblage en tourelle et l'utilisation d'armes, l'ajout de déplacements de chenilles réalistes et la manœuvre de véhicules basés sur des chenilles. Des améliorations plus poussées ont été faites sur les systèmes de scan et de radar qui seront utilisables autant en véhicule qu'à pied, sachant que le système de ping a été l'objectif principal du mois de février. Pour augmenter l'interaction du joueur avec son environnement, des améliorations concernant le système d'interaction ont débuté. Par exemple, pour offrir la possibilité au joueur de presser un bouton ou de tourner un cadran à l'intérieur d'un cockpit pour déclencher des actions contextuelles. Enfin, du soutien a été fourni à l'événement Xenoshwet. Durant le mois de février, l'équipe VFX a continué la pré-production des effets de ping-radar pour les véhicules. Ils ont développé plus avant les effets planétaires pour de nombreuses zones de pyro, aux côtés d'effets d'impact pour de nombreux nouveaux récoltables. Un nouvel outil de profilage VFX a été créé, permettant aux équipes d'avoir une vue plus claire d'importantes informations de performance dans un format graphique. Le développement de l'intérieur des nuages de gaz continue, incluant la création de petits débris frappant la coque des vaisseaux en toute sécurité. Ils ont également continué leur travail sur le Hercule et un autre véhicule qui ne devrait plus tarder, tandis que les impacts de boucliers SDF continuent. Enfin, ils ont débuté les tests sur les récentes améliorations de particules d'éclairage, qui sont désormais davantage basées sur la physique. Cela rend plus facile pour les artistes la création d'effets plus naturels et réalistes dans une variété d'environnements et de conditions d'éclairage. Et voilà, ce Montier Report est désormais terminé, j'espère qu'il vous a plu nous avons tenté un format un peu plus vulgarisation sur les parties euh, techniques comme l'engine. J'espère que c'est quelque chose qui vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ou si vous préférez qu'on revienne sur quelque chose de plus technique, qui est à ce que ce soit un peu plus indigeste. Euh, comme toujours, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Pensez à mettre la cloche pour ne louper aucune vidéo. Et à nous soutenir sur Tipeee. Et aussi à nous suivre sur Twitter pour avoir toujours les dernières informations de la chaîne. Moi je vous dis à très bientôt. Gros bisous des étoiles. Ciao, ciao